Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour la semaine du 16 au 22 septembre. Vous avez la possibilité de me poser des questions ou sur Tipeee, hein, le site Tipeee, ou alors vous pouvez m'écrire aussi à l'adresse mail, euh, si vous voulez une consultation téléphonique avec moi ou avec Zoé, hein. on est toutes les deux disponibles pour vous. N'oubliez pas le live du mardi soir où je réponds aussi avec Zoé, en répond à vos questions, et puis vous pouvez dès à présent consulter votre horoscope mensuel pour le mois d'octobre. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en période vierge, mais elle se termine, hein, on, on sent même déjà un petit peu les influx de la Balance se manifester, puisque nous avons deux planètes qui sont entrées en Balance, Mercure, la planète de la Vierge, et Vénus, et elles sont conjointes dans ce signe qui est face au vôtre. Mais bon, en ce qui concerne le Soleil en Vierge, vous le savez, il valorise le travail, il valorise un certain perfectionnisme. Alors ça peut vous demander des efforts, euh, je le conçois, étant donné que le Bélier est quelqu'un de rapide, qui n'aime pas trop s'attarder sur les choses, il, il les fait euh, en général euh, à l'instinct, l'instinct étant euh, souvent, euh, comment dire, euh, très enrichi par votre expérience, c'est-à-dire que vous avez des automatismes, euh, par exemple dans dans votre pratique, hein, euh, quelle qu'elle soit. Donc euh, vous pouvez hein, vous reposer sur ces automatismes, surtout euh, cette semaine où le soleil ne forme euh, vraiment pas de dissonance, au contraire il est en bon aspect avec Pluton. Euh, donc euh, je veux dire, il y a, y a une certaine force hein, qui peut se... Vous pouvez, euh, disons, déployer votre force et votre autorité euh, dans le domaine euh, du travail. En ce qui concerne bon euh, la, la vie affective qui est gérée par vénus, et bien sa présence face à vous en balance, hein, et ça, ça va concerner surtout le premier décan, conjointe à mercure, bien ça peut être un symbole de rencontre, hein, euh, ou en tout cas euh, de moments euh, vraiment très agréables, par exemple si vous êtes en couple, c'est vraiment le moment de vous dire des choses sympas, de vous faire des compliments l'un l'autre, ou euh, euh, je ne sais pas, d'être vraiment... De, de resserrer les liens entre vous. Et si vous êtes célibataire, bon il y a peut-être hein, à la suite d'une invitation, la possibilité de faire une rencontre, je ne dis pas que ça va être euh, l'âme-sœur, mais bon on ne sait jamais, euh, il faut toujours prendre ce que la vie nous donne. Hein? Et puis bon, euh, vous avez aussi euh, d'autres bons aspects, mais on en reparlera la semaine prochaine. Deux bonnes journées vendredi et samedi parce que la Lune sera en Gémeaux, donc vous serez euh, certainement plus curieux, plus ouverts sur les autres, vous aurez euh, peut-être l'occasion de voir vos proches autour d'un apéritif, autour d'un repas, il y aura une ambiance chaleureuse et où il y aura pas mal de complicité, vous rirez, vous vous amuserez, vous aurez de l'humour. Bref, ce sont deux journées assez décontractantes. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, ben, je dirais elle est toujours dominée la conjoncture par le Soleil en Vierge, mais petit à petit il glisse vers la Balance, il rentrera en Balance lundi prochain. Donc vous voyez, euh, on a déjà euh, d'ailleurs un petit peu une idée de ce que ça va donner, puisqu'il y a deux planètes qui sont rentrées en Balance, la vôtre Vénus et euh, Mercure donc elles sont conjointes hein, toutes les deux, en balance, qui est euh, votre secteur euh, comment dire, du travail. Donc alors c'est possible, hein, pourquoi pas d'avoir un petit coup de cœur, un flash comme ça sur euh, l'un de vos collègues, ça n'est pas du tout exclu, d'autant plus que la période vierge est censée être une période sentimentale hein, pour le Taureau. En conséquence de quoi? Bon, laissez-vous aller, hein, si vous avez un petit coup de cœur, pourquoi pas, ça fait du bien! C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas contrôler, euh, Bon, sauf si vous savez que vous êtes euh, tombé sur quelqu'un qui euh, peut vous faire souffrir, hein, ça, ça arrive! mais autrement, bon les petits coups de cœur comme ça, parfois ça ne dure pas, mais ça fait du bien euh, à la fois moralement et physiquement aussi parce que euh, on fabrique des hormones euh, du bonheur hein, et... Euh, euh, ça ne peut que vous doper et vous donner de l'énergie, et d'ailleurs de l'énergie vous en avez en ce moment, hein, puisque Mars est également en Vierge et que euh, votre énergie elle est essentiellement euh, concentrée euh, sur la volonté de plaire et de séduire, hein, ou, ou alors d'être créatif, hein, ce sont les deux domaines qui sont gérés euh, par la Vierge où se trouve donc euh, Mars. Euh, bon, euh, là aussi il est très possible que vous soyez offensif pour séduire, parce que quelqu'un vous plaît! Hein? Et puis le Taureau, bon, il lâche pas prise, hein? euh, si quelqu'un vous plaît vraiment, euh, je veux dire, il a intérêt à, à, <rire> à faire attention hein? parce que vous êtes un vrai bulldozer quand vous voulez quelque chose, y a, en général il n'y a pas grand monde ni grand chose pour vous arrêter, une bonne journée cette semaine, non elles seront toutes pas mal, hein, mais disons spécialement dimanche, sera une bonne journée pour vos relations avec votre entourage proche. Vous serez, comment dire, ouvert, sympathique, vous aurez un côté, vous savez, paternel ou maternel qui fera que on aura envie de se rapprocher de vous parce que vous serez rassurant, tout en ayant bon un certain humour, en prenant les choses avec euh, un petit peu de distance. Hein? Donc euh, non, vous serez vraiment euh, très agréable à, à fréquenter euh, dimanche prochain. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, on termine enfin la période Vierge. Hein? C'est ça. La dernière semaine du Soleil en Vierge, donc vous serez après débarrassé de ce côté un petit peu trop perfectionniste de la Vierge, et puis aussi euh, dispersé, hein, parce que vous avez l'impression que vous devez faire... que vous devez euh, euh, montrer des qualités, ou une adaptation au travail, etc. et donc vous, vous en faites un peu trop, vous partez dans toutes les directions. Donc ça, ça va, ça va s'arrêter dès la semaine prochaine. Euh, et en même temps, vous pouvez avoir des problèmes avec l'autorité au, au boulot, justement. Hein. Euh, en général, quand on vous met des contraintes, euh, bon, ça ne vous plaît pas. Euh, par ailleurs, donc Mercure et Vénus, les... Mercure étant la planète de la Vierge, euh, sont déjà rentrés en balance. C'est pour ça que, bon, la Vierge va prendre quand même beaucoup moins d'importance cette semaine. Et euh, ce sera euh, vraiment agréable à vivre pour vous parce que ces deux planètes vont être dans un secteur euh, très euh, positif hein, de votre thème, qui est un secteur à la fois valorisant pour vous, pour vos résultats, euh, euh, pour tout ce que vous faites, les compliments qu'on peut vous faire que, euh, ou le côté un petit peu flatteur que peuvent avoir certaines personnes. Euh, tout ça va vous... Euh, comment dire, euh, hein, va vous doper un petit peu, va vous donner du courage, euh, et l'envie peut-être d'en faire encore plus. En tout cas, euh, c'est euh, vraiment une excellente semaine et, et surtout euh, pour le premier décan, parce que vous êtes les premiers à, à, à recevoir euh, cette configuration. En revanche, si vous êtes du troisième e décan, hein, vous commencez à recevoir le, euh, une dissonance de mars qui va vous donner beaucoup de travail, alors bon, vous serez opiniâtre, hein, ça je... Euh, j'en suis sûre, euh, mais bon, vous, vous finirez par fatiguer parce que vous aurez l'impression de trop en faire, que vous n'avez pas le temps, que tout est urgent, et euh, vous ne prendrez pas euh, vraiment le temps euh, de... comment dire... de hiérarchiser vos tâches et de vous dire bon ben ça c'est plus important que ça, euh, ça il faut que je le fasse donc avant, et euh, bon... Vous voyez, ça, ça vous aidera très certainement à, à vous sentir moins sous pression. Lundi et mardi matin euh, seront euh, agréables, la lune sera en bélier, et puis pour euh, le Gémeaux c'est une bonne position, dans la mesure où vous avez euh, tout d'un coup des idées, et puis des idées euh, qui ne sont pas des idées banales, elles sont un peu originales, donc communiquez, dites ce que vous avez en tête, même si ça vous paraît euh, un petit peu utopique ou pas rationnel. vous vous en fichez, vous mettez vos idées sur la table et euh, on verra bien ce que ça va donner. Euh, vous savez, vous êtes une machine à idées, hein, vous les Gémeaux, et c'est une de vos spécificités, donc il faut utiliser, il faut les utiliser, il faut les partager, et il faut en faire quelque chose. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve encore la Vierge mais c'est sa dernière semaine. Hein. Et euh, donc c'est le troisième décan qui va recevoir les influx solaires qui vont euh, bon, euh, accentuer votre curiosité, autant votre curiosité intellectuelle pour apprendre, faire des stages, etc. ou euh, pour mieux connaître certaines personnes qui vous intéressent. Euh, à côté de ça, bon on va retrouver déjà deux planètes en balance, hein, vous voyez le Soleil va arriver en balance lundi prochain, lui, Vénus et Mercure y sont déjà, et elles éclairent le secteur familial de votre thème. Donc vous allez très simplement avoir une réunion familiale au cours de laquelle vous pourrez montrer à quel point vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter hein, dans la famille, pour arranger les histoires des uns et des, des autres, empêcher qu'il y ait des conflits. Euh, bon, euh, parfois euh, vous, les, vous, les, vous les accentuez, mais là avec cette configuration, vous serez parfait hein, si jamais il y a euh, une petite polémique, euh, euh, quelqu'un qui dit un mot de travers, euh, vous saurez non seulement le remettre à sa place, mais atténuer les choses. Hein. La balance, elle atténue, elle crée des, une entente, elle crée un consensus, elle concilie, et donc vous allez prendre un petit peu de ces qualités balance dans votre euh, façon d'être en relation avec les autres. Alors il y a un autre, une autre question qui peut se poser, enfin qui peut être au premier plan, c'est que Mercure et Vénus occupent votre secteur du passé. Donc il est possible que vous revoyiez quelqu'un qui a compté pour vous euh, euh, un ex, euh, une ex, et que vous en soyez un petit peu ému. Hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un d'émotif, hein. donc... Euh, euh, le fait de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et que peut-être vous avez aimé, euh, ça peut vous mettre un petit peu euh, euh, le cœur à l'envers, mais bon, ça n'est pas désagréable non plus. Et puis il y a de la nostalgie, il y a... Euh, non, pas, pas de regrets, hein, mais simplement de vous dire ah ben, c'était bien euh, à cette époque, parce que bien évidemment on oublie avec le temps tout ce qui était négatif, on ne retrouve fort heureusement que le positif. Mercredi et jeudi seront deux agréables journées avec euh, la lune en taureau, d'abord parce que vous serez euh, dans un registre amical, hein, l'amitié sera au premier plan, mais aussi l'entraide, la solidarité, donc si on a besoin de vous, vous serez là, ou si vous, vous avez besoin d'un coup de main, hein? je ne dis pas de grand... Hein, gros truc! Euh, bon si vous avez besoin d'un coup de main, eh bien on vous le donnera, ce sera euh, même euh, quelque chose qui peut euh, être une vraie aide pour vous. Lyon Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la dernière semaine de la Vierge, hein? il n'y a plus que le euh, s'il y a encore, euh, en dehors du soleil, il y a encore Mars hein, qui se trouve en Vierge. Donc euh, c'est un secteur d'argent pour vous, hein, gère la Vierge gère vos acquisitions et, et donc euh, toutes ces qualités s'appliquent euh, à vos achats, vos, dé, vos dépenses, etc. C'est-à-dire que euh, bah, vous êtes quand même un petit peu perfectionniste, on sait que vous aimez les beaux objets, et que avant d'acheter quelque chose vous l'examinez sous toutes les coutures. Mais bon, ça s'est un petit peu passé, hein, parce que euh, la Vierge va vraiment vers la balance là cette semaine, et il y a déjà deux planètes qui se trouvent en balance, Vénus et Mercure, et alors bon, elles occupent un secteur d'échange, de communication, et je suis sûre que euh, c'est une très bonne période qui s'ouvre pour vous, même quand le soleil va rentrer en balance la semaine prochaine. Euh, tout ce qui est euh, affaires, relations clientèles, euh, euh, tractations, négociations, vous euh, voyez, tout ce domaine-là va être valorisé. Euh, par euh, Vénus et Mercure cette semaine, et par le Soleil euh, la semaine prochaine. Alors ça ne concerne pour l'instant que le premier er décan, mais vous allez tous y avoir droit. Et euh, souvent quand la planète rentre dans le signe, hein, le jour où elle rentre dans le signe, bon ce qui était la semaine dernière, mais on ressent tous euh, euh, ce qui va se passer avec euh, la planète en question. Et là bon, c'est excellent, je vous dis, pour tout ce qui est du domaine de la communication et des échanges verbaux ou commerciaux. Hein. Donc quelle est la bonne attitude à avoir? Là une attitude open, hein, ouverte. Euh, vous gardez euh, euh, les yeux, les oreilles, tout, tout reste ouvert parce que il va y avoir des occasions à saisir, il va y avoir des gens qui vont dire des choses sur lesquelles vous allez rebondir, et ça peut amener, on ne sait pas, euh, vers euh, justement l'occasion de faire une bonne affaire ou de rencontrer des gens avec qui vous pourrez faire affaire, euh, tout ça étant euh, du même registre toujours, c'est euh, celui de Mercure, agrémenté de Vénus, donc avec un côté très plaisant, de, vous êtes séduisant, etc. et ça marche. Deux journées agréables et même dynamiques, hein, lundi et mardi euh, matin surtout, euh, avec euh, la Lune en Bélier, donc euh, vous aurez envie de vous dépasser, d'en faire plus que d'habitude, euh, euh, bon pour les uns hein, qui sont euh, une partie du, des lions qui seront vraiment dans ce côté dynamique, et puis il y a une autre partie qui sera plus euh, dans, dans l'idée de vous évader, de, de ne pas être euh, comment dire, dans une routine un petit peu euh, sclérosante. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, on peut encore vous souhaiter un bon anniversaire, hein, jusqu'à lundi prochain! Euh, donc c'est votre 3 décan qui est en vedette, il euh, n'y a pas d'aspect particulier pour l'instant sur votre soleil, mais euh, l'année prochaine vous allez recevoir des bons aspects de Saturne, Pluton et Jupiter. Vous allez truster euh, les meilleurs aspects euh, de l'année, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Euh, quoi qu'il en soit cette semaine euh, la balance prend déjà un petit peu euh, sa place puisque Mercure et Vénus euh, y, y sont euh, et c'est votre secteur d'argent. Alors il y a peut-être un achat à faire, ou alors peut-être vous allez recevoir de l'argent et vous allez vous poser des questions dans les deux cas, euh, s'il y a un achat à faire ou si vous recevez de l'argent, euh, comment le dépenser au mieux, comment peut-être avoir une petite ristourne, ou comment le placer de manière à ce qu'il vous rapporte euh, un maximum. Pourquoi ne pas demander conseil? Hein? Euh, bon vous n'êtes pas tous des spécialistes hein, en placement, vous n'êtes pas tous des spécialistes en achat de je ne sais quoi, euh, donc euh, je pense que vous auriez intérêt euh, à, à demander conseil à, ou alors à, à lire hein, des articles, ou euh, je sais pas, sur internet, euh, à fouiller, à chercher, vous aimez ça, hein, fouiller, chercher, euh. donc euh, bon, ce sera pas du tout désagréable, bien au contraire, vous y prendrez du plaisir, parce que votre plaisir à vous, euh, c'est toujours, comme je le disais, euh, d'acheter au moindre prix et euh, euh, de faire de bonnes affaires. Hein, euh bon, même si vous pas, vous n'achetez pas quelque chose de première main, par exemple, ça arrive hein, qu'on n'achète pas de première main, une voiture, un ordinateur, maintenant il y a des, des fournisseurs qui, qui reconditionnent des produits et on peut avoir des très beaux produits, un petit peu moins chers et c'est tout à fait ce qui vous conviendra. Vous pouvez compter sur mercredi et jeudi pour être, comment dire, dans la justesse, si vous avez toujours quelque chose à acheter, hein, euh, euh, vous tomberez probablement sur l'objet euh, qui va vous plaire. Hein. Il y a une notion euh, de détente, de bon allez on lâche prise, euh, euh, vous étiez jusqu'à présent un peu fixé sur un objectif et là, vous êtes, bon je dis pas que vous atteignez votre objectif, mais vous êtes sur le point de l'atteindre, et il va y avoir euh, de la détente dans l'air, peut-être même grâce à, je ne sais pas, une petite fête, euh, une invitation, quelque chose qui vous changera les idées. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine. On y est presque. Hein? C'est bientôt votre anniversaire lundi prochain. Hein? On a encore une semaine à attendre où le Soleil va être en Vierge, mais enfin il va être déjà quand même très marqué euh, par la Balance, puisqu'il y a deux planètes qui sont arrivées dans votre signe, Mercure et Vénus. Alors si vous êtes du premier décan, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'heureux, de sympathique, de chaleureux, euh, euh, il y a du bien-être, enfin vous voyez tout ce que peut apporter Vénus, hein, qui va dominer puisqu'elle est chez elle, elle va dominer Mercure. Et donc ce sont des, des choses que vous pourrez partager, vous pourrez en parler autour de vous, et c'est ça qui vous fera du bien, c'est de... vous aurez l'impression de distribuer un petit peu du bonheur, euh, euh, de la joie, ou, vous voyez, des choses comme ça. Alors peut-être que j'exagère, hein, mais je pense que ce sera quand même très agréable. Vous pouvez, euh, Vénus étant une planète d'argent, vous pouvez aussi recevoir de l'argent, ou avoir une bonne nouvelle concernant euh, de l'argent que vous avez placé, ou de l'argent que vous attendez euh, qu'on vous paye. Hein. C'est très possible que euh, ça arrive cette semaine, en tout cas, je vous le répète, si vous êtes du premier er décan. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que euh, de laisser euh, votre euh, joie s'exprimer, euh, d'être ouvert à de possibles rencontres hein, euh, ou euh, de dire à, à celui ou celle avec qui vous vivez que vous l'aimez ou de de lui faire un petit cadeau. Vous voyez, il y a quelque chose de... de, de il y a beaucoup de gentillesse qui va s'exprimer en vous, de votre part, mais aussi très probablement de la part de votre partenaire, hein? euh, puisque Vénus peut représenter votre partenaire. Hein? Ou et Mercure, vos enfants, alors peut-être ce sont vos enfants qui vont être euh, extrêmement gentils, mais enfin si ce sont des ados, euh, c'est quand même très aléatoire la gentillesse chez eux. Vendredi et samedi seront deux agréables journées, euh, étant donné que vous pourrez vous évader et vous changer les idées, euh, bon, non pas que vous en ayez particulièrement besoin hein, euh, étant donné que nous avons vu que la conjoncture était plutôt bonne euh, et plutôt porteuse de, de, de choses sympathiques euh, euh, vous concernant. Euh, donc il est possible que vous fassiez une rencontre hein, euh, un de ces jours-là et... Euh, alors je ne dis pas que c'est forcément une rencontre amoureuse, mais quelque chose qui va vous plaire. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bah c'est la dernière semaine du soleil en vierge qui était bien placé par rapport à vous, hein, puisqu'il valorisait euh, euh, tout ce qui est de la communication, des échanges euh, et euh, surtout euh, des relations amicales. Hein. Alors, pas toujours amical, mais des relations qui, vous, qui peuvent vous être utiles hein, dans votre travail par exemple. Bon, c'était du relationnel. On va se retrouver avec la Balance la semaine prochaine, mais il y a déjà deux planètes en Balance, Mercure et Vénus. Donc vous allez pouvoir mettre à l'épreuve votre capacité à communiquer, à être en phase avec des personnes dans votre travail surtout, avec qui vous devez échanger. Or vous, en tant que Scorpion, on sait que vous êtes un petit peu mystérieux, que vous n'aimez pas euh, montrer ni vos sentiments, ni vos intentions, vous n'aimez pas être deviné. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un petit peu fermer les écoutilles, et alors ça, bon, euh, je sais que ce sera une tendance, que vous aurez tendance à, à vouloir faire ça, mais vous pouvez quand même avoir euh, un peu de maîtrise et de contrôle euh, sur vous-même et essayer de garder euh, un œil ou une oreille euh, ouverte sur le monde de manière à ne pas passer à côté d'une occasion ou de ne pas euh, vous soumettre tout d'un coup à quelque chose qui a été dit euh, alors que vous n'avez pas fait attention sur le moment et vous vous trouvez obligé euh, de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc je vous demande d'être un petit peu attentif, euh, euh, parce que là toute cette période balance, vous risquez de l'être moins que d'habitude parce que vous serez un petit peu trop euh, intériorisé, et que, euh, bon, quand on est intériorisé, on est un petit peu, comme je vous le disais, un peu refermé euh, sur soi. Hein? Donc euh, bon, à moins que vous fassiez un travail de recherche sur vous-même, hein? un travail euh, d'approfondissement, de, de compréhension, de meilleure compréhension euh, de vous-même. Alors là, dans ce cas, je, je n'aurais rien à dire une journée un petit peu plus particulière que les autres, ce sera dimanche, euh, avec une lune très bien placée pour vous, pour rêver, pour imaginer, pour vous projeter dans d'autres univers et euh, euh, échapper finalement à un quotidien que qui manque un petit peu de passion là pour le coup. Hein. En ce moment, c'est pas on, on retrouvera toute l'intensité de votre signe quand il sera aux commandes. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, c'est la fin de la période vierge qui n'est jamais une période que vous appréciez particulièrement, mais alors la prochaine période, là vous allez l'aimer! Hein? D'ailleurs vous allez déjà sentir hein, euh, sa présence à la balance, puisqu'il y a deux planètes qui sont rentrées dans ce signe, et que eh bien d'agréables projets sont au programme. Hein. Alors je ne dis pas que vous allez partir en vacances, ou que vous allez faire un périple quelque part, ce qui est quand même euh, ce qu'aiment ce qu les sagittaires, hein. mais vous avez peut-être des projets avec des amis, vous avez peut-être quelque chose à faire de très plaisant, ou vous avez des idées qui vous sont venues et que vous avez envie de mettre en place, dans ce cas, je vous conseille de partager, c'est-à-dire de ne pas... Euh, si vous avez vraiment quelque chose à, à, à mettre en route, Essayez le travail en équipe ou en tandem, euh, là euh, on arrive vraiment hein, en période balance, euh, ça a déjà commencé avec les deux planètes, donc euh, il ne faut pas faire les choses tout seul quand on est euh, en période balance, euh, ça va toujours mieux quand on... Quand on... Je ne vous dis pas de vous associer avec quelqu'un, mais euh, sur une idée en particulier, euh, de, de le faire avec quelqu'un, parce que ce quelqu'un va vous apporter euh, euh, peut-être lui ou elle aussi des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé, et euh, ça va faire le, le job. Euh, donc euh, profitez hein, euh, des occasions qui vont vous être offertes, parce qu'il va y avoir un facteur chance hein, pendant la, la période balance, euh, même si vous avez des dissonances, euh, euh, rien n'est jamais totalement rose, mais disons que le climat de fond, hein, avec le Soleil qui va arriver en balance la semaine prochaine et les deux planètes qui y sont déjà, c'est un climat de fond qui est bon, euh, qui vous permet de regarder l'avenir avec un certain optimisme, et de considérer que vous avez aussi euh, un bon relationnel, que vous avez des soutiens, que vous avez un, un réseau qui fonctionne bien. Lundi et mardi matin, euh, bah vous aurez la pêche hein, avec la Lune en Bélier, vous aurez en tout cas le sentiment que vous pouvez euh, tout faire que vous avez tous les courages, que vous avez une énergie débordante, et bon, que ce que vous allez réaliser ne peut que marcher. Disons que vous serez d'un optimisme formidable et que ben je vous conseille de le, hein, de le passer aux autres, à ceux qui en auront besoin, en tout cas hein, partagez-le! Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, euh, on termine avec la période vierge, ce qui est dommage parce que vous, vous étiez à l'aise hein, avec la Vierge, c'était euh, vraiment euh, un, un signe qui vous correspond bien, euh, qui est un signe de, de travail, de, de responsabilité, mais bon on passe à la balance. Euh, il euh, y a déjà deux planètes qui se trouvent dans, dans ce signe et c'est votre milieu du ciel, c'est le zénith de votre thème et euh, c'est euh, disons le, le secteur du ciel où, euh, euh, comment dire, quand une planète passe et eh bien vous lui accordez plus d'importance que d'habitude. C'est à dire que là il y a mercure et vénus qui sont entrés en balance, alors ça concerne peut-être juste le début du signe, mais on ne sait jamais, et qu'il est possible que vous atteigniez l'un de vos buts, l'un de vos objectifs, parce que ce sont vraiment deux bonnes planètes. Hein. Euh, bon apparemment il n'y a pas de dissonance hein, sur ce premier er décan de la Balance, donc euh, euh, pour vous les Capricornes, moi je pense que c'est un indice de réussite, hein. euh, bon après ça dépend de comment sont les planètes dans votre thème natal. Hein. Euh, toujours est-il que il euh, y a une notion aussi, on peut vous demander, et ça, ça peut être important pour la suite des événements, on peut vous demander euh, d'être arbitre de quelque chose, de donner votre avis, ou, ou de départager euh, des personnes, vous euh, voyez, de jouer un peu un rôle, ou d'ambassadeur même, de, de concilier deux personnes, enfin bref, vous aurez un rôle d'intermédiaire peut-être à jouer et, euh, euh, et bien faites-le, ne, ne, ne refusez pas, ne dites pas oh ben non, ça je suis pas capable de faire ça, Hein, souvent le Capricorne, il se met des limites, euh, il ne se croit pas capable, mais il faut bien vous dire une chose, vous êtes le signe le plus fort du Zodiac et vous êtes capable de tout. Et mercredi et jeudi, vous serez encore plus fort hein, avec la Lune en Taureau. Disons que vous serez fort mentalement, c'est-à-dire qu'on euh, ne pourra pas vous faire changer d'avis sur quoi que ce soit, euh, vous aurez un, un potentiel de séduction qui sera un petit peu accentué quand même, et euh, donc ce sera très difficile de, ou de vous dire non ou de vous résister. Donc si vous avez quelque chose à demander, quelque chose à présenter, ou euh, n'importe quoi de, de ce genre, ben choisissez ces jours-là parce que vous pouvez être sûr que ça marchera. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours la Vierge hein, qui domine, mais on sent que peu à peu, la balance prend de l'importance étant donné qu'il y a déjà deux planètes qui sont arrivées la semaine dernière, donc Vénus et Mercure. Et Mercure, c'est la planète qui gère la Vierge. Donc cette dernière semaine pour la Vierge, elle va être très marquée, beaucoup plus marquée par la balance, et c'est excellent pour le Verseau, parce que le, pour le Verseau, la Balance, c'est un signe de joie, c'est un signe d'expansion, c'est un signe qui vous permet de progresser et de, de constater hein, les avancées qui, qui sont les vôtres, Peut-être par rapport à des situations antérieures qui n'ont pas été vraiment faciles à vivre, hein. là vous êtes dans une période où tout d'un coup ça va vous sembler facile, où vous allez peut-être recevoir des propositions, où vous allez peut-être vous en faire, où il y a un projet qui va se concrétiser. Bon, mais tout ça pour quelle raison Parce que vous serez positif! Hein donc surtout, restez-le hein, dans votre tête, c'est important d'être positif parce que le positif il attire le positif, le négatif attire le négatif. Hein. C'est normal, c'est quelque chose, c'est une des lois de l'univers. Euh, ben, bon, personne ne pourra dire le contraire. Donc étant positif, vous ne pouvez qu'attirer euh, des choses positives, des propositions, euh, des compliments, des, des, des, des choses qui vous réussissent. Hein, où, où, où tout d'un coup, vous vous dites oh ben, euh, bon, je suis bien considéré et par l'univers et par les autres. Hein. Euh, euh, disons que si vous avez une petite renommée dans votre quartier ou dans votre branche, eh bien, euh, ma foi, euh, tout ça risque de s'accentuer, euh, d'être plus présent euh, euh, grâce à, à l'ambiance Balance qui donc commence déjà cette semaine. Et vous serez encore mieux dans votre peau vendredi et samedi avec la Lune en Gémeaux, parce que vous vous sentirez hein, avec la Lune, c'est vraiment le ressenti, vous vous sentirez euh, bien dans votre peau, séduisant, vous aurez l'impression de faire du bien autour de vous, à ceux que vous aimez. Vous mettrez d'ailleurs ceux que vous aimez un peu sur un piédestal, hein, d'autant plus que bon, le soleil va se rapprocher de plus en plus de la balance, hein, puisqu'il y rentrera lundi prochain. Donc vous le sentirez déjà à ce moment-là, hein, en fin de semaine, vendredi et samedi, forcément vous sentirez déjà les influx solaires vraiment très valorisants pour vous. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, c'est la dernière fois que le soleil s'oppose à vous, euh, 3e décan, donc des choix à faire, euh, peut-être des décisions à prendre, mais rien de vraiment marquant. Hein. Je vous le dis tout de suite, ne vous prenez surtout pas la tête, ça servira à rien, euh, vraiment les choses vont se faire d'elles-mêmes. Alors la Balance prend un petit peu plus d'importance euh, puisque le Soleil va y rentrer la semaine prochaine, mais deux planètes y sont déjà, Mercure et Vénus. Alors que représente la Balance pour les Poissons? C'est un signe d'argent, mais c'est aussi euh, un signe qui vous permet de transformer le négatif en positif, hein, ou le positif en négatif. Ça c'est votre choix, c'est vous qui décidez la façon dont vous allez prendre les événements, dont vous allez prendre les choses, alors comme je vous le disais, dans un premier temps vous pouvez les voir en positif et donc les retourner les choses, hein, les transformer, comme vous pouvez aussi euh, donc les, les retourner dans l'autre sens et, et, et y trouver euh, du négatif. Donc euh, bon, euh, la balance, vous le savez, c'est un, un signe de justice, d'équité, de, euh, de partage. Je pense que si vous vous sentez au bord de transformer en négatif, vous avez intérêt à aller trouver quelqu'un avec qui vous allez en parler et euh, qui va vous va vous donner les conseils, mais qui va vous dire bah attention regarde là effectivement tu vois les choses en noir alors qu'elles ben ne sont pas si noires que ça, ou alors qu'il va vous dire ah mais attention, tu es trop enthousiaste, tu, tu vois trop les choses de manière positive, tu es un petit peu naïf, un petit peu crédule, vous voyez? Toujours le côté euh, qu'on va retrouver pendant toute la période balance où il faut trouver un juste milieu et où il ne faut donc pas tomber dans l'excès, dans l'excès de négatif ou dans l'excès de positif. Hein? Donc, euh, mettez ça dans un coin de votre tête. Dimanche, une bonne journée pour vous avec la lune du cancer. Euh, elle est, euh, comment dire, euh, rassurante, elle est sympathique, elle, est, euh, euh, elle, elle vous met euh, dans une ambiance euh, très familiale, très cocon où vous vous sentirez euh, à l'aise parce que protégé euh, des agressions du monde extérieur. Mais vous n'avez pas beaucoup d'agressions en ce moment. Hein? C'est plutôt euh, euh, du genre euh, calme. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, euh, Twitter et Instagram. En outre, vous pouvez également euh, aller... Euh, pour plus d'horoscopes, sur rtl.fr ou euh, appelez le 3210 ou encore allez sur le site du Figaro TV Magazine. Bonne semaine